est-ce qu'on fait cette réunion sur, sur la CGT D'abord, on doit expliquer que le rôle du mouvement, le rôle du mouvement syndical, c'est la première ligne de défense des travailleurs, sans quoi il ne serait que de la matière brute à exploiter, mais surtout parce que les syndicats sont appelés à jouer un rôle central dans les mois et les années à venir. Alors, pourquoi la CGT spécifiquement La CGT, c'est le syndicat historique de la classe ouvrière française, c'est le syndicat de masse, c'est une référence de radicalité pour les, pour les travailleurs, c'est elle qui donne le ton dans le paysage syndical, et c'est aussi une force d'entraînement principale, quand elle, quand elle appelle, entraîne à la fois sur sa gauche et sur sa droite, et selon comment elle appelle ou comment elle recule, elle a aussi un impact à gauche et à droite, en bref, elle a un impact sur l'ensemble du mouvement euh, syndical euh, français. Et alors, pour commencer, euh, je vais faire un, un point rapide sur la situation économique euh, et sociale, sur la, conjecture, la conjoncture économique. Euh, clairement, la période qui, qui, qui, qui, qui, qui s'approche, euh, les, les perspectives de cette période sont… Euh, particulièrement négatif pour le capitalisme. Les perspectives économiques nous indiquent qu'on se, se dirige à nouveau vers une récession, une récession très sévère, probablement plus sévère que la crise de 2008, certainement même au moins aussi sévère que la grande récession qu'il y a eu dans les années 30, qui sera accompagnée de son lot de plans sociaux, des choses qui ont déjà commencé par ailleurs, de chômage, mais aussi de précarité, de pauvreté. Et puis, c'est aussi la perspective de voir une inflation se propager, une augmentation des dettes à nouveau, déjà qui ont pris énormément d'ampleur la, sur l'année passée. Et en conséquence, les mesures d'austérité qui sont à venir, qui vont être dictées par les conduites, par les gouvernements, et les gouvernements à venir, et puis, c'est une dépense publique colossale, enfin, un endettement énorme que les principaux économistes bourgeois se disent, bon, il va falloir rembourser ça. Et en conséquence, le patronat, bien sûr, va demander une intensification des attaques et va attaquer avec son, avec son gouvernement. Et là, le rôle des dirigeants, des dirigeants syndicaux va être important, des dirigeants politiques aussi, bien sûr, mais des dirigeants syndicaux qui, jusqu'à présent, se trompent assez largement sur cette conjoncture économique, sur les perspectives. Il y a cette illusion que, que la situation économique va s'arranger, qu'on va revenir à une normalité. Et, euh, et ce faisant, ils entretiennent euh, ces illusions euh, auprès, de, auprès de la base et auprès des travailleurs en général. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour aux Trente Glorieuses, à cette euh, période d'âge d'or qui a façonné euh, la mentalité réformiste suite aux concessions que pouvait accorder la classe dirigeante, cette idée qu'on pouvait améliorer euh, le sort euh, des masses sur la base du capitalisme. <rire> bah, quelques chiffres, là, il, il, il, les... les, les les économistes et le gouvernement pariaient sur une reprise, qui allait, une reprise économique qui allait en battant. Or, pour la, zone, pour la zone euro, en fait, le premier trimestre nous donne moins 1,8% de croissance, 1,8% de récession au premier trimestre 2021. Et, et, et l'économie et et est toujours négative de 4,5% par rapport au niveau du, du, du produit intérieur brut avant la crise. Et la conjoncture, cette conjoncture fait que les patrons, et ça fait déjà une bonne décennie ou plus, que les patrons ne sont plus disposés à faire de concessions, comme ça pouvait être le cas dans cette période des Trente Glorieuses, ou même, ou même parfois dans les années 80. Ils ont besoin de réformes, plus exactement, ils ont besoin de contre-réformes pour, pour répondre à la situation économique et à, leur, à la situation particulière, du capitalisme français, qui est en déclin sur le marché mondial, juste un, un chiffre qui est quand même assez effarant, que j'ai récupéré chez l'économiste Touati. Euh, entre 1980 et aujourd'hui, euh, la part, euh, de mar la part des marchés, du marché mondial qu'occupe la France enfin, par rapport au PIB dans le monde entier est passée de 4,5% à 2,3% aujourd'hui. Et ce déclin... Euh, au niveau mondial, et il est encore plus accentué au sein de, de l'Union européenne. Et donc, du point de vue des capitalistes, du point de vue du patronat, euh, il y a besoin d'un choc de compétitivité. Euh, c est, c est, alors, ils attendent, ils se, ils se demandent quand est-ce qu'ils doivent le faire, mais enfin, ils sont toujours pressants là-dessus. Alors, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a dit « oui, oui, non, mais pour le moment, on y va doucement, on ne veut pas créer de, de, de révolte inutile ». Mais clairement, on va devoir y venir et ce choc de compétitivité va se faire sur, sur le dos des travailleurs dans leur ensemble. Donc, Son objectif, c'est de restaurer cette compétitivité à tout prix, faire baisser le coût du travail à tout prix, exercer une pression de plus en plus importante sur les salaires, en finir avec la référence aux 35 heures pour pouvoir mettre plus de pression sur le temps de travail, précariser davantage, il y a des projets d'attaque sur les conventions collectives qui sont assez importantes notamment il y a cette négociation en cours au sein de l'UIMM, c'est l'union des industries métallurgiques qui donne le ton en fait sur l'ensemble de l'industrie en France qui veut, en, qui veut se débarrasser des classifications pour résumer, un travailleur avec un coefficient, un échelon, une expérience a une grille de salaire eux ils veulent renverser tout ça et faire en sorte que les des travailleurs ne soient plus payés en fonction de ces classifications, mais en, en fonction du poste occupé. Et évidemment, le poste occupé est la, est la discrétion des employeurs. Donc voilà, c'est euh, juste un exemple de, comme de ce que veulent des intentions du patronat dans la, dans la période à venir. Et euh, donc, pour faire tout ça, ils doivent attaquer. Ils doivent attaquer et, et attaquer tout ce, qui, tout ce qui est le produit du travail aussi sous, sous forme de salaire indirect, à savoir... La réforme des retraites, à nouveau, une nouvelle, celle qu'ils ont mise en stand-by à cause de la crise du Covid au mois de mars. C'est l'assurance chômage qui est attaquée, qui, a, qui, qui commence à être attaquée, mais qui, oui, ils iront certainement plus loin. C'est aussi en ligne de mire, à un certain point, l'assurance maladie, etc. Donc, la réaction, la réaction au niveau syndical, dans ce contexte, elle est importante. Alors, Avant de dresser quelques perspectives et de, de, de voir où on va aller, c'est important de voir d'où on, on vient en la matière, de faire un, un petit bilan. On ne va pas remonter, hein, bien sûr, à la fin du XIXe siècle, mais on peut remonter à la dernière grande grève victorieuse, la grande grève de décembre 95, janvier 1996 contre le plan, le plan Juppé de, de réforme des retraites. Mais depuis cette victoire, depuis cette date, en fait, il n'y a pas eu une seule victoire, à part cette victoire dans le domaine interprofessionnel qui a eu en 2006 contre le, contre le contrat première embauche, contre le CPE. Mais sinon, on a eu une série de défaites assez importantes, les réformes des retraites euh, qui ont été euh, lancées en 2003, puis à nouveau en 2010, puis en 2013. Ça a été les, les lois travail, euh, dont, dont on se souvient tous, en 2016 et 2017, ça a été la privatisation de la SNCF en 2018. Et enfin, la dernière lutte dont je parlais contre la réforme des retraites, mais qui a été, le mouvement était clairement en train de perdre de, perdre de, la, perdre de la vitesse, mais ça a été interrompu par, par le Covid. Alors, comment expliquer ces séries de défaites C'est un point important que, que dans les congrès, dans les différents congrès de la CGT, n'est pas abordé, si ce n'est pour dire… Ben, le problème, c'est que c'est la direction des autres syndicats, de la CFDT en particulier, qui a trahi le, le tous ensemble. Euh, alors, évidemment, on sait que la, la CFDT trahit systématiquement, mais ça ne suffit pas pour expliquer ces pour expliquer, pour expliquer défaites. Ou encore, on entend souvent que ben, les travailleurs ne veulent pas se battre alors qu'on leur offrirait les conditions de le faire. On appelle bien à des manifestations. C'est un discours que j'entends souvent chez mes camarades les plus anciens, on va dire, dans, dans la CGT. Alors, bien sûr, les travailleurs ne sont pas toujours disposés à se battre en toutes, en toutes circonstances, bien sûr. Mais euh, pour, répondre à ces, pour répondre à ces deux questions, quand même, il y a deux choses à mettre en avant. La question de la stratégie et aussi la question de la combativité des travailleurs. Les, les années de Bernard Thibault, quand le, Bernard Thibault était le secrétaire confédéral pendant, pendant des années, euh, a joué un rôle, euh, face à la direction sous son, sous son autorité, a joué un rôle particulier au niveau stratégique, euh, en particulier avec, après la crise de, de 2008. C'était vraiment un point de, un point de bascule hein, devant, la, devant la crise qui, qui s'annonçait. Et... Euh, et ça a été une des grandes préoccupations de la direction de Thibault à l'époque, c'était de discuter des milliards que Sarkozy allait donner pour tenter de renflouer l'industrie automobile ou différents secteurs. En 2010, il y a eu une mobilisation très importante, c'est vraiment le pic des mobilisations qui a compté jusqu'à 3 millions de personnes qui se sont mobilisées. Et depuis cette date, les mobilisations ont été de plus en plus faibles, c'est-à-dire que les travailleurs ont compris que la stratégie qui était en place menait à une impasse, c'est-à-dire la stratégie de ces, de ces journées d'action. À l'époque, déjà, la direction de la CGT justifiait cette stratégie des journées d'action par la nécessité de, de sauvegarder la plus large unité syndicale, c'était qu'on appelait le, le fameux syndicalisme rassemblé ou le tous ensemble que je mentionnais euh, qu auparavant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifiait Ça revenait bien souvent à s'aligner sur le plus, le plus petit démonia, démon, pardon, dénominateur commun revendicatif au sommet des, des différentes confédérations syndicales, et bien sûr au risque de se couper des secteurs les plus engagés et les plus radicalisés qui étaient à, à la base. Euh, on se souvient euh, surtout des des mobilisations très importantes et des grèves reconductibles qui étaient engagées dans les secteurs de, de la raffinerie, enfin dans tous les secteurs de, de, des industries chimiques. Et euh, au final, ce syndicalisme rassemblé fait l'unité en fait, avec des dirigeants de syndicats minoritaires, ou comme la CFDT euh, qui accepte la nécessité de ces contre-réformes, et euh, qui veut bien mobiliser, mais pour, pour en, en espérer un moindre mal. Et, et ça se fait au détriment de l'organisation de la lutte sur le terrain qui est un vrai tous ensemble en fait, spontanément tout le monde veut ce tous ensemble, mais on considère doit être travaillé à la base. À tel point que dans ces années-là, à l'époque où Sarkozy était, était le président de la République, il ironisait "Bon, désormais, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit", parce qu'il vit même malgré la quantité, même malgré malgré le fait qu'à l'époque il y avait des grandes manifestations, mais effectivement la stratégie des, des journées d'action qui s'est allée une fois toutes les deux semaines, ou toutes les trois semaines, voire le mois suivant, effectivement, n'avait pas d'impact et ne suffisait pas pour faire peur au patronat ni pour entraîner dans la lutte les travailleurs. Pour autant, est-ce que ces travailleurs sont démobilisés Ils n'ont pas envie de se battre, c'est ça. On a, au cours de ces, de ces mouvements, on a des secteurs entiers de travailleurs disposés à se battre et qui l'ont montré. Mais est-ce qu'ils sont démobilisés Clairement, la stratégie les a démobilisés en revanche, à partir de 2018, euh, on a vu clairement que dans la société existait un potentiel important, et ça s'est manifesté à travers le mouvement des Gilets jaunes. Alors certes, c'est un mouvement très hétérogène, euh, socialement et, et politiquement, mais qui, refond, qui reflétait la profondeur euh, du malaise et de la colère qu'il y avait dans la société. Alors certes, ce n'était pas une mobilisation euh, de, de, de l'avant-garde ou de la seule avant-garde. Ouvrière, si on peut dire comme ça, ou du moins des, des travailleurs les plus conscients et les plus organisés. C'est un mouvement qui, de masse, qui, très soudain, qui a soulevé des couches sociales habituellement inertes euh, et qu'on euh, qu qu peinait à mobiliser auparavant. Mais c'était à prendre, de notre point de vue, comme quelque chose de très positif, en fait, cette envie de, de se battre. Mais là, on a eu un problème avec la direction de, de la CGT à ce moment-là. cest On ne va pas manifester, euh, qui, qui s'est réfugié, qui mais on va pas manifester avec le Front National ou avec des militants d'extrême droite, qui disait aussi, mais ce n'est pas comme ça qu'on qu bloque le pays, Martinez disait, c'est pas comme ça qu'on bloque un pays en blancant des ronds-points. Alors, d'une certaine manière, il a raison. En attendant, euh, ils, ont, ils ont mis euh, une énorme pression euh, sur le gouvernement, à tel point qu'ils l'ont obligé à renoncer à l'augmentation de, de l'éco-taxe, qui, qui avait mis le feu aux poudres à cette époque, et puis l'obliger aussi à faire quelques concessions mineures, comme la CSG sur les petites retraites ou la prime d'activité, etc. Alors, en termes de concessions de concession réelles, ce mouvement a obtenu assez peu, bien sûr, mais c'était bien plus finalement que le résultat absolument nul que comparé aux dizaines de journées d'action syndicale qui étaient organisées depuis 2010 et qui n'a pu reculer, faire reculer aucun gouvernement. Alors évidemment, on, fait pas, on, fait pas, on ne fait pas les gilets jaunes un fétiche ils n'ont pas remplacé les forces politiques et syndicales qui, malgré tous leurs défauts, ont un, un, un enracinement social certain. Et les syndicats demeurent les organisations les plus puissantes du pays, potentiellement. Alors, quand Martinez, quand Martinez parle de bloquer le pays, il y a la question, souvent on dit, ben, on avait souvent des slogans où on parlait qu'il était nécessaire de convoquer une grève générale. On aurait ré, on répliquait souvent, mais une grève générale, ça ne se décrète pas. Alors ça, c'est un point évident. Par contre, ça doit se préparer, ça se prépare. Et ça se prépare en, en sondant l'humeur des salariés, en mobilisant avec des plans euh, d'action élaborés à l'avance dans les secteurs les plus combatifs. C'est convoquer des assemblées générales dans les entreprises, mais pas juste les laisser euh, à l'initiative des salariés ou des syndicats. C'est-à-dire ça va être quelque chose de clairement appelé et, et, et mobiliser également la jeunesse, mais aussi les chômeurs, etc., d'avoir un vrai plan d'action qui se prépare. Et euh, clairement, la direction confédérale euh, n'a jamais organisé un, plan, euh, un tel plan, un tel, un tel point, mais surtout, c'est ça le reproche qu'on va faire à, à la direction de la CGT, que ce soit sous Thibault ou, ou, ou aujourd'hui sous, sous Martinez, c'est qu'elle n'explique pas la nécessité même d'un vaste mouvement de, de, de grève reconductible comme le moyen, l'unique moyen de faire plier le gouvernement de le faire reculer, ou sans parler même de le renverser. Il n'explique pas quelles sont les conditions de la victoire, quel rapport de force est nécessaire pour, pour, vaincre, pour vaincre le gouvernement. Et malheureusement, elle cantonne le mouvement à des journées d'action, dont l'expérience a montré pourtant qu'elle n'aboutissait à rien. Et c'est encore la stratégie qui est, qui est à, à l'œuvre aujourd'hui, même si ça suscite de plus en plus de, de critiques, bien sûr. Et, euh, mais voilà, au lieu d'organiser une lutte sérieuse, euh, qui serait susceptible de, de vaincre le gouvernement, euh, la direction confédérale multiplie les réunions de concertation avec le gouvernement, avec en, en 2019, hein, avant le mouvement contre la réforme des, euh, le mouvement des, des cheminots, de la RATP, euh, en, décembre, en, en décembre 2019, voilà, ces, ces concertations ont fait surtout, euh, ont surtout pour fonction d'afficher euh, un simulacre de démocratie sociale qui finit par démo démobiliser notre camp. Quoi. Il y a eu 23 réunions de ce type tout le, coup, tout le long de l'année 2019 pour arriver euh, finalement à, à appeler à une journée d'action le, le 5 décembre et puis ensuite euh, qui a débouché sur des mouvements de grève mais qui sont restés isolés du reste euh, de, de la classe ouvrière. Un petit point à noter, un petit point entre parenthèses, c'est d'actualité avec ce qui s'est passé le 1er mai concernant le, le, les Black Blocs et les autonomes, où il y a eu cette, cette attaque, euh, ces violences et ces blessés euh, parmi les militants de la CGT euh, à Paris notamment, mais aussi à, mais aussi à Lyon, il y a eu des débordements assez, assez sérieux. Ce nous, ce qu'on caractérise par rapport aux Black Blocs et aux, aux militants autonomes, c'est que ils ne sont pas simples, ils ne sont pas juste des hors de, de, de, de c'est pas, pas des hors de fascisme c'est une ça, ce que ça reflète c'est une expression de colère et de frustration euh, qui sont bien sûr causées par les politiques réactionnaires qui sont mis en place par les gouvernements successifs mais aussi par l'impasse euh, de stratégie de, de lutte syndicale. Et, et cette colère est majoritairement celle de militants euh, jeunes, souvent en lutte depuis, depuis peu de temps, mais qui se rendent compte que les méthodes de lutte employées euh, de ces dernières décennies ont abouti euh, à des défaites. Et ils ont conclu, euh, à juste titre, qu'elles ne mar marcheront pas davantage à l'avenir. Euh, et en fait, il, mais ensuite, ils se... Il, ils partent, sur, ils partent sur un reproche important de ces, de, ces, de ces mouvements et du mouvement syndical, je veux dire. Mais c'est par, par, par sa composition et son organisation même, si on peut en parler d'organisation, c'est un mouvement très poreux, régulièrement infiltré par des agents provocateurs de la police et le 1er mai par des éléments d'extrême droite, bien sûr. Donc là, on condamne, nous… <rire> Euh, des agressions dont été euh, scandaleuses et scandaleuse et injustifiables des militants de la CGT, mais il ne s'agit pas juste de dire voilà c'est une horde de une horde de, de fascistes anti anti ou anti CGT, mais on doit comprendre euh, on doit comprendre le phénomène, en prendre la mesure euh, pour pouvoir en tirer des conclusions stratégiques et politiques. Et là donc J'en viens sur la question du programme, du programme c'est-à-dire on va mobiliser, mais on va mobiliser sur quoi On appelle à une grève générale ou à d'autres moyens de lutte, mais pour quels objectifs Pendant les grèves, la récente, les, les, les grèves de la récente réforme des retraites, décembre 2019, janvier 2020, il faut voir que ça n'a pas mobilisé, ça ne pouvait guère mobiliser plus, d'une part parce que la réforme épargnait les, les plus âgés. Et concernant la jeunesse, elle avait des problèmes beaucoup plus urgents à régler. Et, et puis, l'objectif, qui était limité à l'abandon de cette réforme, qui était là, bien sûr une revendication centrale, mais elle ne permettait pas d'impliquer plus de secteurs. En fait, la question, c'est qu'elle n'était pas juste limitée à la question des de la revendication de la, de la, du retrait de la réforme, mais elle s'adressait aussi aux conditions de vie et de travail de l'ensemble, en fait, de la population. Et, et, ça, ça, et ça impliquait forcément la nécessité de renverser le gouvernement Macron pour avoir un gouvernement dans l'intérêt des travailleurs. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a été compris beaucoup. Ce n'est pas pour rien que des slogans importants qui venaient quand le, le mouvement des Gilets jaunes est, est monté très fort. C'était la démission de, du gouvernement Macron et sans attendre les prochaines échéances électorales en 2022. Ce qu'on explique, c'est que la lutte contre telle ou telle réforme ne suffira pas donc, à régler les problèmes des travailleurs et, et qu'on doit orienter les revendications vers une transformation radicale de la société. On en vient aujourd'hui à… C'est une, une revendication qui monte aujourd'hui dans, dans la CGT, on a eu la, les déclarations de, de l'AFNIC, de la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT et de l'unité CGT, qui, qui parlent clairement aujourd'hui et qui ont, qui ont lancé un, un appel sur la nécessité d'une stratégie s'appuyant sur les secteurs en lutte pour les mobiliser sur un même objectif, à savoir un changement de société. On est plutôt d'accord, bien sûr, avec, avec, ce, avec ce mot d'ordre, la CGT doit défendre un projet de société. Et plus précisément, elle doit défendre un programme de rupture avec le capitalisme. Elle doit lier justement la lutte quotidienne pour des réformes progressistes et contre les mauvais coups du patronat à l'objectif de porter les travailleurs au pouvoir, d'exproprier les grands capitalistes et de réorganiser la, base, la société pardon, sur des bases socialistes. Alors, on nous dit, oui, mais c'est un objectif politique, et euh, lutter pour le socialisme, c'est un objectif politique. et, euh, et Parce que les, les, les dirigeants syndicaux nous disent, oui, mais nous, on fait du syndicalisme, pas de la politique, est, on, est, on doit être indépendant. C'est la fameuse indépendance euh, syndicale, en référence, euh, en référence à la Charte d'Amiens euh, du début du XXe du début du siècle. Mais euh, le problème, c'est qu'en réalité, cette indépendance, euh, ben, on fixe l'indépendance de la question de qui doit diriger la société, en fait. Si on ne le pose pas en ces termes, est-ce que ça doit être les capitalistes ou est-ce que, est que ça doit être les travailleurs Et si on rejette cette question, alors on garde le système, et on garde le système capitaliste, et les dirigeants syndicaux se retrouvent à faire objectivement le jeu de la classe qui détient le, le pouvoir, hein, au final. Alors, la stratégie, ça montre pourquoi la stratégie et le programme de la CGT sont d'une importance vitale. On voit qu'il est possible et même nécessaire qu'une opposition interne dans la CGT se développe. On ne parle pas ici de lancer nous-mêmes cette opposition. On n'en a pas des forces avec les les 70 personnes ou quatre ou 100 personnes qui sont, qui sont ici mais l'appel de la de la FNIC et l'unité CGT, on en partage l'esprit ça fait un ça fait c'est quelque chose qui fait du bien à entendre ça fait euh, et ils font un très bon état des lieux des conséquences du capitalisme on nous explique que la crise sanitaire est le révélateur de la nature du système et c'est pas que le capitalisme qui était qui était qui est déjà en cause dans cette crise il parle aussi de s'attaquer à la cause de cette, de, de, de, cette, de cette situation, à savoir la domination de l'économie par les grands groupes capitalistes. Euh, ils mettent, ils mettent en, en avant les inégalités et euh, tout cet argent cet argent magique qui n'a été, euh, été destiné qu'aux riches et au et CAC 40. Il... Euh, ils veulent, ils, ils, veulent, ils veulent des moyens de lutte contre la répression et la dissuasion qui, qui s'opère contre les travailleurs. Bref, et puis une convergence des luttes importantes sur la base d'un objectif, pas seulement de telle ou telle réforme, mais qui, qui, aille beaucoup plus loin sur, qui aille beaucoup plus loin pour renverser le, pour renverser le système. Mais bon, il faudra quand même approfondir la stratégie et le programme de notre point de vue, parce qu'il parle de la question du, du tous ensemble aussi, mais reste assez vague là-dessus, parce que quelque part, c'est aussi ce que, ce que la direction de la CGT, Martinez, dit. On pense que la question de la grève reconductible devrait être clairement affirmée. Et aussi, concernant la rupture du système, que les choses soient dites plus clairement. Il parle de réappropriation collective des secteurs stratégiques pour notre souveraineté bancaire, alimentaire, sanitaire, industrielle, etc. On considère que cette formule est trop vague. Et parce qu'elle est vague, justement, euh, ben, c'est une formule qui a déjà été utilisée abondamment euh, par les dirigeants CGT, mais pas seulement. Les dirigeants du Parti communiste euh, qui dit voilà, on va faire une réappropriation sociale, mais sans dire concrètement, sans mettre en évidence la nature euh, de classe, c'est-à-dire des, des rapports de propriété. Et les camarades de l'unité CGT parlent de mettre à bas le pouvoir du capital, mais il faut il faut préciser clairement que ce sur quoi repose ce pouvoir et ce pouvoir repose sur la propriété. Et c'est pourquoi la question des nationalisations doit être doit aussi être mis au cœur des revendications. Voilà, donc on doit on doit lutter. Euh, on doit lutter contre ces illusions réformistes sur la possibilité d'en finir avec la misère et la pauvreté sans toucher à la grande propriété capitaliste, c'est le, le point essentiel, c'est le point de, développé par Marx et Engels dans le manifeste, c'est le, euh, le point historique pour le, le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière dans son ensemble. Cette propriété est clairement un obstacle euh, à tout progrès euh, social, Aujourd'hui et dans les décennies, dans les décennies, les décennies à venir, mais on, on est confiant que collectivement, on peut lever cet obstacle et cet obstacle capitaliste et réorganiser la société dans l'intérêt du plus grand nombre.